Voici des côtes perlées, point réversible, identiques à l'endroit comme à l'envers. Il faut savoir tricoter les mailles endroit pour faire le premier rang à l'endroit, maille envers et maille double. Donc le premier rang tout à l'endroit. C'est pas présente aucune difficulté. Ensuite, c'est pas plus de difficultés non plus, on va commencer, alors oui, ça se tricote sur un nombre pair de mailles. Là, j'en ai 10. Donc je vais commencer par une maille double, une maille envers pour continuer. Et j'alterne ces, ces deux mailles double envers. Double envers. Double envers, double, envers, et on va répéter ce rang-là tout au long, donc je finis par une maille envers et je vais commencer par une maille double, donc une maille envers sur l'envers, une maille double tricotée à l'endroit sur l'endroit, c'est ça qui fait les côtes, Double. Envers, etc., etc., etc., jusqu'à ce qu'on ait la hauteur de côte désirée. Les côtes perlées.